parler brièvement du, de l'exercice 6.5 euh, il y a plusieurs manières de, de le résoudre si on, si on fait une approche une application directe de ce qu'on vient de voir c'est à dire l'air entre les deux courbes la partie grise ici c'est l'air entre cette courbe qui est une droite horizontale et cette courbe là qui est la fonction f euh, et puis cette fonction-là, c'est tout simplement la fonction constante, donc g de x égale 4. Donc l'air, on pourrait l'écrire comme ça l'intégrale entre moins 2 et 2 de f de x, donc moins x carré 4, moins g de x dx. C'est une manière de faire. Et puis une autre manière de voir la chose, c'est de se dire là on a un carré, d'accord ce carré, il a pour, euh, pour R 4 fois 4, donc 16. Et puis, de ce carré, on va enlever cet R-là. Et cet R-là, c'est l'air sous la courbe F, donc c'est l'intégrale entre moins 2 et 2 de moins x plus 4 dx. De... Donc ça, c'est F moins g. là on a un peu la même approche on a soit l'air entre cette courbe là qui est la courbe G et puis celle-ci que je peux appeler H qui est une fonction constante H de X égale moins 1 donc on peut faire l'intégrale entre 0 et 1 de moins X cube moins, moins 1 ou alors on a un carré ici, un carré qui a pour R 1 et puis de ce carré, on soustrait l'air qui se trouve au-dessus de cette courbe-là, donc l'air qui se trouve entre la courbe et l'axe des abscisses. Et puis cet air-là, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de g de x, donc moins x cube dx. C'est une autre manière de faire. Deux approches possibles. Il y en a peut-être d'autres. C'est les deux qui me viennent comme ça en tête.